Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Alors moi aussi. Alors aujourd'hui je vais vous raconter un autre conte pendant ces vacances. Le conte d'aujourd'hui c'est la feuille. D'après Shaël Perrault, les feux. Mais avant de... Vous racontez ce conte. Je vous laisse voir cette image. Alors d'après vous, que voyez-vous sur cette image Dites-moi. Alors c'est une fille. Comme elle est, elle est belle. Oui. Qu'est-ce qu'elle a cette fille Elle a une oui, une pierre précieuse. Un diamant. Et il y a ici un, ce qu'on appelle une grande cruche pleine d'eau. voici la fontaine. Alors, écoutez maintenant ce conte en observant bien sûr cette image pour bien comprendre. Alors, elle était une fois une veuve qui avait deux filles. La mère et la fille aînée étaient désagréables et orgueilleuses. La cadette était douce et honnête et de plus était très belle. Cette mère était folle de son aîné et n'aimait pas sa cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse. Cette pauvre enfant allait deux fois par jour puiser de l'eau à une demi-lieue de la maison et en rapportant une grande cruche. Un jour qu'il était devant la fontaine, une pauvre femme portait un habit d'une étoffe grossière lui demanda à boire. Oui, dit la fille. La vieille femme qui était une fée, à vrai dire, lui dit... Vous êtes si belle, si bonne et si honnête Que je vais vous faire un don À chaque parole que vous direz Il vous sortira de la bouche une pierre précieuse Une pierre précieuse Maintenant, regardez bien Et essayez de suivre Essayez de suivre alors la fait deuxième fois maintenant, elle était une fois une veuve qui avait deux filles. La mère et la fille aînée, ça veut dire la fille la plus grande, étaient désagréables et orgueilleuses. Désagréable et orgueilleuse, ce sont des deux défauts. La cadette était douce et honnête, et de plus était très belle. Ah voici. Alors la cadette était douce et honnête et de plus était très belle. Cette mère était folle de son aîné. Elle n'aimait pas sa cadette. Elle la faisait manger à la cuisine, travailler sans cesse. Cette pauvre enfant allait deux fois par jour puiser de l'eau à une demi-lieue de la maison et en rapportait une grande cruche. Un jour, qu'elle était devant la fontaine, une pauvre femme portant un habit d'une étoffe grossière lui demanda à boire. Oui, dit la fille, elle puisa de l'eau à la fontaine. Ayant bu, la vieille femme qui était une fée lui dit